Suite à vos questions concernant euh, comment euh, gagner en qualité de vie, comment gagner en performance, aujourd'hui, je voudrais apporter euh, ma vision peut-être sur une des problématiques euh, qu'on rencontre beaucoup et pour laquelle on est aussi euh, souvent sollicité, c'est comment trouver le bon emploi, comment euh, retrouver un emploi ou comment trouver le bon emploi alors, pour euh, avancer dans cette dynamique, effectivement, je crois qu'il euh, est important de modifier une chose que j'observe souvent euh, dans le cadre des, des formations. Vous savez que je, je forme et accompagne des, des centaines de personnes depuis euh, maintenant un peu plus de 30 ans au sein de Paul Pironnet Institut. Et notre job aujourd'hui, c'est d'aider les gens... Je à justement grandir de l'intérieur c'est ce qu'on appelle faire du développement personnel accéder à des ressources pour justement interagir un peu mieux avec l'environnement et évoluer dans les directions qui les intéressent effectivement l'emploi c'est quelque chose d'important puisque vous y passez beaucoup de temps dans votre emploi et pour ça de, de trouver bah, le job en quelque sorte ou l'activité qui va évidemment vous correspondre alors moi ma, ma mon observation par rapport à, à la recherche d'emploi très souvent c'est que des personnes sont plus en au fond, en, en demande de quelque chose, c'est-à-dire que euh, au fond, quel est le poste euh, qui pourrait euh, aujourd'hui répondre à mes besoins, quelle est euh, l'activité euh, qui va me correspondre, etc. Donc ça, c'est intéressant, évidemment, de, de, de, de se pencher sur la question, mais, mais je crois qu'il y a une vraie différence à partir du moment où la personne se resitue, non pas en, en demandeur d'emploi, mais beaucoup plus en offre de service, c'est-à-dire de se remettre dans une dynamique où, au fond, je me dis, qu'est-ce qui, dans les qualités qui sont les miennes les compétences qui sont les miennes, l'expérience qui est la mienne, Quel est, au fond, ou quels sont, au fond, les services que j'ai envie d'apporter, à quoi j'ai envie de contribuer euh, Et là, de se pencher un peu sur euh, ben, quelles sont les, les choses qui m'animent, d'abord en termes de valeur, quelles sont les choses qui, sur lesquelles ou les projets sur lesquels j'aimerais avancer ou apporter ma contribution, et puis surtout, euh, à partir de là, quelles sont les, les compétences ou les, les particularités que je pourrais apporter à la différence d'autres personnes. Voilà, et de se mettre plutôt dans une dimension, comme ça, de, de connexion avec les personnes, les employeurs en se demandant au fond bah, comment je peux contribuer plus qu'aller chercher un emploi. Vous voyez, c'est vraiment quelle est la, la sensibilité que je peux apporter. Et moi, je, je crois qu'en tant que, que qu'entrepreneur et même responsable d'entreprise, eh c'est une des choses qui va me toucher beaucoup quand quelqu'un vient dans une phase de, de recrutement. C'est bien sûr la compétence qui, qui, que, que je vais avoir besoin, mais surtout l'énergie que la personne va me montrer à l'égard eh de, de ce qu'il anime profondément, du projet qu'elle a et de la manière dont on va pouvoir ensemble avancer. Et donc c'est plus une affaire d'alliance et de, de coopération, euh, je crois, qui, qui va être important de mettre en avant. Donc moi, je vous invite, si vous êtes en recherche d'emploi, de vous mettre vraiment dans cette dynamique intérieure, c'est quel est le service, quelle est la, la compétence, quelle est la sensibilité, quelle est le, la, la dimension de moi-même que je peux apporter dans cette entreprise et en lien avec les personnes qui entourent. Pourquoi Parce que c'est cette dimension humaine qui va faire probablement la plus grosse différence. Merci à vous et au plaisir, si vous avez envie d'interagir avec moi, de me laisser un petit message, de laisser votre expérience et puis, et puis d'avancer ensemble. Merci à vous et au plaisir d'une prochaine vidéo.